Tout le monde, les, -les J'espère que vous avez bien suivi vidéo Vous allez voir un des 10 meilleurs decks du jeu à l'heure actuelle. Un deck euh, surprenant. Normalement, vous n'êtes pas censé connaître ce deck euh, parce qu'il est magique. Euh, tout simplement, c'est un deck qui est relativement récent. C'est le Zéro Cula. Alors, le mot est dégueulasse. Le nom est, euh, est pas très beau. ne <rire> sonne pas très bien à l'oreille. Mais c'est un deck, vous allez voir, qui est absolument sublime. Alors, Zéro pour, évidemment, la carte Zéro. Et Kula pour Dracula. Évidemment, alors, c'est un deck un petit peu Zoho avec... Euh, euh, finalement Dracula c'est assez surprenant euh, L'avantage c'est que c'est un deck qui est finalement assez dur à contrer Parce que même s'il y a énormément de T1 on pourrait penser tout simplement à Killmonger Mais euh, un peu comme le zoo finalement En tout cas le zoo pool 2 euh, Pas pool 1 le zoo pool 2 On va vraiment jouer les petits T1 sur le dernier tour Et en gros l'idée c'est vraiment euh, bon, à part, évidemment, si on a Sunspot, on le joue T1 et c'est pour ça qu'il y a l'armor qui est très intéressant. Après, on peut aussi jouer Zero into Lézard, mais bon, il y a pas mal de petits T1, souvent qu'on va vraiment garder à la toute fin. Pour justement le côté surprise et pour à la fin garder finalement qu'une grosse créature en main, soit le Red Skull, soit euh, l'Infinote, qui va évidemment devenir, enfin le Dracula va devenir évidemment ces cartes-là. On a le Cosmo qui bloque un peu l'adversaire, on a du Khazar évidemment. Il euh, n'y a pas Blue Marvel parce que l'idée c'est vraiment d'avoir la possibilité, enfin d'être sûr en. en on va dire, d'avoir euh, avec Dracula soit un des deux. Donc, parfois, on aurait Blue Marvel pioché et plus Infinote. Et finalement, ce sera un petit peu compliqué. En fait, le truc, c'est que si on met Blue Marvel, on pourrait avoir Red Skull, Infinote et Blue Marvel à la fin. Et finalement, ce sera un petit peu compliqué. Bref, et en tout cas, l'idée, c'est quand même d'avoir un maximum de T1. En tout cas, voilà, c'est une liste qui est surprenante. Vous allez voir, bah écoutez, on part tout de suite en game. De euh, toute façon, bim, je me mets comme ça. Euh, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Euh, alors, j'ai. remarquez, pas, je vous ai pas parlé des... Euh, Bon, les T1 on les connaît mais je vais quand même en parler peut-être. Il euh, y a Antman, évidemment qui a 4 de puissance c'est la lignée pleine en général avec ce deck la lignée pleine. On a le Squirrel qui met les petits écureuils euh, sur toutes les lignes. Donc ça c'est vraiment la carte clé on va dire dans les decks Zo. Hein. Quand je dis Zo c'est vraiment le côté plein plein de petites créatures. L'Iceman qu'on peut jouer T1 parce que ça fait chier l'adversaire. Le petit Sunspot qui va bien. Euh, parce que ça fait énormément de points et souvent on a un peu de mana flottant avec ce deck On a même beaucoup de mana flottant donc Sunspot c'est incroyable Alors clairement quand on, a, quand on a Sunspot Armor avec ce deck on peut snapper vraiment euh, On a 0 parce que ça marche très très bien avec le lézard Ça peut marcher très bien avec le, le crâne rouge euh, également qui va donner plus de cartes en face Mais avec 0 finalement on annule l'effet euh, Évidemment Kazar, évidemment Infinote parce qu'avec Dracula c'est incroyable Et le Cosmo voilà on connaît la carte on part in-game, alors ce que je vais faire, c'est que euh, je vais, euh, bon, pas dans la vidéo, mais dans les, les prochaines semaines, euh, je vais commencer ma série de vidéos sur les meilleurs decks pool 2, comme j'avais fait sur les meilleurs decks pool 1. Mais euh, là, c'est finalement, ça faisait longtemps que je n'avais pas proposé une vidéo, euh, on va dire, de deck... Est-ce qu'on fait Iceman T1 Je pense que oui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo de deck top meta, parce que j'avais fait depuis deux semaines les, les vidéos pool 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas sortir tout à la suite les vidéos pool 2. Ah. On va zéro lézard, non Je crois que c'est bon. bon On peut attendre que... On va zéro lézard On va zéro lézard Scorpion Ah Scorpion, c'est pas forcément une bonne nouvelle Parce que ça veut dire qu'il peut y avoir Killmonger dans son deck Oh, c'est gourmand ça pas forcément une bonne nouvelle. Ce bar de Luc plus Joe Jotunheim. Polaris sur lézard. Ouais, un peu chiant, un peu chiant. Bon. Euh, on a le sunspot. On va jouer le sunspot pour le coup. Okay. En même temps, ça on peut pas le jouer à gauche. Et j'ai pas envie de le jouer sur Jotunheim. Je crois que je vais sunspot ici. Je pense que je vais faire un peu un play un peu... Bon, ça dépend si je prends Killmonger, je... Je... Oh, armor, c'est bien pour nous. En fait, je crois que je vais jouer une finote dans cette game. Euh... C'est un peu bizarre mais C'est à dire que je passe ici Et tour d'après une finote Quoique Ouais si hein, ça me... Franchement ça me choque pas C'est très très bizarre mais Leech bah, Leech on s'en moque Parce que vous voyez J'ai quand même pas mal de points à gauche d'avance bah, En vrai euh, je suis pas sûr hein. J'ai presque envie de Red Skull hein. Non, bah non, autant faire ça. La question c'est, est-ce qu'à gauche il peut nous battre Je pense pas, je pense que c'est un deck qui met pas beaucoup de points. Parce que c'est un deck avec Lich, Polaris. Ah, il peut jouer Magneto, remarquez. Est-ce qu'il y a Magneto dans cette. Parce que je pense que c'est le deck Good Cards. Euh, je l'ai d'ailleurs dans ma collection, ce deck-là. Euh, très fort aussi. Donc le deck Good Cards, il y a que des bonnes cartes dedans. C'est vraiment un deck. Euh, euh, souvent dans les tournois, on dit, il euh, y a une, une line-up qui s'appelle Bring Best Deck. Bah là, c'est un peu le deck Bring Best carte quoi. Amener les meilleures cartes dans un deck et puis. On pourrait pas faire ça dans un jeu traditionnel de cartes parce que ce serait des decks de 30, 60 cartes et on peut pas non plus mettre 30 bonnes cartes, ça existe pas, Enfin, ça fonctionne pas. Par contre, sur 12 cartes, ça peut exister. Alors, c'est pas le meilleur deck du jeu, mais ça fait partie du top 10. Bon, bref, je fais une finote au mid. Hein. En vrai, j'aurais dû juste Red Skull. Leader. Attends, on gagne là On gagne à gauche Non, mais on gagne là, il a fait des bêtises. Il aurait dû. Si, il fallait faire leader au mid, non Non, au leader à gauche ah, Non, il peut pas leader à gauche. Leader au mid, ah, mais ah leader meet ça revient au même, hein. en, est, en écart je suis trop devant Bref, j'ai pas fini mon explication, excusez-moi euh, Donc ce que je vais faire c'est que je vais euh, pas sortir tout à la suite, c'est les vidéos pool 2 Parce que euh, je suis en train de travailler dessus mais il y en a déjà au moins 5 de deck pool 2 Donc j'imagine qu'il y en avoir 6-7 des, des les top top deck pool 2 Donc je continuerai quand même au moins une à deux fois par semaine De vous proposer au moins deux fois par semaine je pense On va faire ça tout de suite hein. De vous proposer euh, bah des decks pool 3 euh, tryhard, quoi, pour le coup, du top 10, top 20 méta. Oh waouh, vraiment ça! Est-ce qu'on fait ça maintenant? Pas sûr. Bah, en vrai, on peut Iceman, mais pas forcément Squirrel. Juste peur sur le Killmonger, mais bon. Euh... Et donc voilà, il y, euh... y aura des vidéos euh, voilà deux fois par semaine. Il euh, y aura des vidéos top, euh, top méta. Bon. On va Cosmo à gauche. Ça me paraît ok. Super fantastique. Ça me va. Je pense que si j'ai... J'allais dire, si j'ai armor, je snap. Là, en fonction de la carte, je peux snapper Kingpin, Sabre Taus. J'ai envie de snapper quand même. L'avantage de Cosmo, c'est que ça protège Dracula d'un Chang-Chi, potentiellement. Et je pense qu'on va passer autour de Ah non, parce que si on aura la squareL On va pas forcément passer. En vrai, je, je pouvais passer une finote à droite, sachant qu'au centre, j'ai gagné. Mais j'ai peur du Killmonger quand même. Est-ce que je snap ici J'ai snap... snapé d'ailleurs. Euh... Et euh, donc voilà. Il y aura des poules euh, nice. 2, euh, des pool 3, pardon. Il y aura des, des decks pool 3. Euh, parce que là je commence pratiquement à avoir toute la collection en tout cas en pool 3. Évidemment j'ai je, je presque aucune pool 4, aucune pool 5, hein, comme 99,999% 99, 99 des joueurs. Euh, ça pourrait être un problème à l'avenir, mais bon ça on est c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais euh, intéressant, hein, 0, euh, 0 lézard, ça marche bien. Ok. Donc voilà. Pour ceux qui, parce que j'imagine que certains ne sont pas intéressés par les pool 1 et même certains ne sont pas intéressés par les decks pool 2. et veulent juste des decks, on va dire, top meta, euh, pool, pool 3. Oh, sympa ça Wakanda. On va plutôt à droite, je pense. Ça dépend ce que c'est, après il faut pas que ce soit un truc trop horrible. Tron, ah, c'est chiant ça. Je crois que je vais juste faire Iceman et passer... En fait je me dis infinite à gauche, j'ai gagné à gauche. La question c'est est-ce qu'on peut gagner au centre C'est pas évident. En fait je vais Cosmo au centre. Non mais ça veut dire que je passe le T5. Je fais ça, je bourrine au, au centre. Cosmo ant Et ensuite je passe into infinite à gauche. Je pense qu'on va partir là-dessus. tape dans ce cas-là. Wong... Ah attendez Wong, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais ça dépend. En fonction, je peux. Ah, dommage. Ah, il fallait, je pense, mettre le Cosmo parce que c'était la ligne de play. Vous voyez, j'avais vraiment une ligne de play à base de Cosmo. Je passe T5 et T6 infinite à gauche. White Tiger. La question, c'est est-ce qu'il gagnera au mid Il peut, il peut. Ah, il va. Je pense qu'on va retraite mais avec ce bouton là. Dommage c'était une game qui était facilement gagnable. En fait s'il a pas Odin il va retraite également. J'ai jamais fait égalité avec ce bouton mais c'est un bouton si jamais l'adversaire l'utilise ça fait égalité. Donc euh... ouais, j'imagine qu'il n'y a pas encore beaucoup de joueurs qui sont au courant de l'existence de ce bouton ou en tout cas de... qui comprennent ce, ce qu'est ce, qu ce bouton. Euh, je pense qu'il ne faut pas tout le temps l'utiliser parce que parfois c'est juste une perte de temps. Et l'adversaire est largement devant euh... et le bêtise de l'utiliser mais... Bon, on a l'armor qui est plutôt cool. Ouais, dommage. C'était... Je peux pas avoir de regret ici parce que je pense que mon plan de jeu est bon. Clairement. Ok. Bon, sunspot, ça veut dire qu'il joue pas... Euh... Bon, par contre, sunspot superflu, c'est chiant pour nous. Hein. Faudrait le trouver aussi. Oh, ça c'est pas mal. En vrai... euh. Snap, je vais snap parce que j'ai déjà un truc sur le bar de Luc. Et sachant que si on considère qu'il ne peut pas lui y aller, l'infinite en fait il me fait gagner n'importe quelle ligne, vous voyez. Donc, euh, puis Cosmo ça va bien l'emmerder à droite. Donc, j'aime bien l'idée. Ok, Doki, l'île de Mur. Écoutez, on va bourriner sur l'île de Mur. Ouais, on va bourriner l'île de Muir. Hazard, ok. On n'a pas fait l'iceman, mais c'est pas grave. Donc là, on peut, pass, on peut Red Skull à droite, into Pass, into Infinite. Dracula, autant jouer Dracula. Hein. Ça veut dire qu'on fera Red Skull à gauche. Dracula, ça fait quand même assez peur. Après, Dracula, il profite pas de l'île de Muir. Mais je pense que c'est pas si grave. Je pense que dans tous les cas, Dracula il fera gagner. La question c'est est-ce qu'il peut aller au mid Mais oui, bref, j'ai énormément de decks. Franchement, sincèrement, je dois avoir au moins une trentaine de decks là que j'ai envie de vous proposer. Euh, et c'est vrai que quand je suis parti dans ce truc des decks poulains, bah euh, j'ai pas pu pendant deux semaines vous proposer des decks. Mais voilà, j'ai quand même envie de proposer vraiment des séries de vidéos qui soient intéressantes. Pour les nouveaux joueurs et pas que aussi parce que le pool 2 c'est vraiment quelque chose d'important dans le jeu. C'est pas comme euh, cette fondamentale ou euh, le wild en, en, sur Hearthstone où c'est vraiment un format entre guillemets poubelle. Enfin le fondamental ou même le format classique. Enfin le, le wild ou le format classique. Là le pool 1, pool 2 c'est vraiment la base du jeu. Quoi. Si on maîtrise ces, jeux, ces, ces, deux, ces deux pools on va dire, ces deux formats, on, a, on maîtrise le jeu en fait. Ok. Ah c'est ça qui faisait peur. Bon c'est pas grave, on va juste les arts. La question c'est est-ce qu'on gagne à droite Ah oui, on gagne à droite. On ajoute 20. La question c'est vraiment le mid quoi. QRL. Ouais, ça fait que deux au mid. Hein. Right quarter Ok. Après, il y a le Sunspot, mais... 46 et nous on passe à... Ouais, le problème c'est qu'on passe à 43 et... Ouais. Vous voyez, j'ai fait une erreur sur mon Dracula. Dracula, j'aurais dû le mettre à gauche ici. J'ai fait une erreur. Dracula à gauche, c'était gagné, je pense, parce que je gagne forcément... En fait, le mid, je gagnais forcément et là, je me suis vraiment donné la possibilité de perdre. En lui donnant deux lignes. Donc là c'est une erreur de ma part. Pour le coup. My bad, my bad. Elle est pour moi celle-ci. Mais ouais c'était vraiment une erreur. En plus j'ai vu le play. Et il euh, fallait vraiment faire le, le Dracula à gauche. On peut snap dans ces cas-là. Parce qu'on a, on a une belle belle curve. On a, euh, on a gagné la ligne avec ça. Et ouais. Ah, my bad, et là c'est vraiment une bêtise parce que en plus on profite pas du tout de l'île de Muir et lui il en a profité et c'est ça qui fait qu'à la fin on perd. Alors que il... le play c'était vraiment de se dire en plus j'ai snap parce que j'avais gagné le bar de Luc. Donc à partir du moment où on gagne le bar de Luc. Luke... Ouais, quelle erreur, quelle erreur. Bon ça arrive hein, faire des, des grosses bêtises. On va Armore, ici, protéger le, notre Iceman. Après il joue Nightcrawler, j'imagine qu'il joue pas à Killmonger mais. Ok, de la protection partout. La question c'est, est-ce qu'on fait squirrel à la gauche Zéro. On ne pas zéro. On va juste squirrel à la gauche. C'est pas si mal de mettre des créas partout. Ok. Bon, on a Cosmo qui peut être pas mal sur Lockjaw, quoique. Pas Dracula. Au centre, évidemment, pour euh, Baxter Building. Pour profiter des plus 3. Timestone. Oh, pas mal la version Log Jotanos. C'est très intéressant comme deck. Pas enfin, quand il a rodé des, des, des stones, mais... Euh, écoutez on va faire ça. Et ça. Osmo Lézard c'est lui qui a l'initiative après. Hein. Ah, c'est lui qui a l'initiative. Le truc, c'est qu'il je pourrais piocher le... le crâne au prochain tour. Je pense qu'il faut quand même faire ça et ça. Comme ça, au prochain tour, je fais 0, crâne et Dracula infinite. Vous voyez Donc Là, en vrai, il doit rester 3 cartes. 4 cartes, vous voyez Donc, j'ai quand même 25% de chance de piocher le, le crâne. L'idée, c'est pouvoir vider la main. C'est lock. Pas man de mana. On manque un peu. Okay. À droite, on gagne. Et au centre, on a le Dracula. Et donc là, on a peut-être le zéro. On a ant mais c'est bien également. On va faire ant euh, à gauche, au centre. Bah, à gauche, ça nous fait gagner la ligne. Zéro au centre. Bah non plutôt... Si on considère qu'à droite on a toujours gagné. Autant faire... Euh, Est-ce qu'on a toujours gagné à droite Oui, il y a des chances. Donc on va faire ça et ça. Non parce qu'en vrai... La question c'est s'il met des trucs à gauche. Il faut quand même pouvoir juste avoir autant de points que lui. Là on fait 4, on fait 7 contre 7. Donc, plutôt comme ça. Et je pense qu'il va quand même jouer à gauche. Ouais ça change rien. Enfin, à moins qu'il ait un truc de fou là. Non Chavez. hein. On gagne à gauche. Promis on gagne avec le Dracula. Ouais c'est ça qui est intéressant, c'est que le gars il dit mais c'est quoi son deck? C'est trop bizarre. Et il joue du. Il joue des petites créas, Dracula. Donc on... en fait c'est. Moi honnêtement j'ai découvert ce deck hier. Et je l'ai joué en stream. Et tous les gens qui arrivaient sur le stream, ils étaient en mode mais what the fuck, c'est quoi ce deck euh... C'est quoi ce deck de taré euh... C'est quoi cette poubelle et tout Parce que c'est vrai que ça ressemble à une poubelle hein, au départ. Même le nom 0 cula ça sonne pas bien à l'oreille. Et... Et en vrai, c'est une merveille quoi. Et en vrai, c'est un très très gros winrate. Un... En fait, c'est fort parce que... Il y a une théorie qui est plutôt vraie. Oh, c'est gourmand ça. Il y a une théorie qui est plutôt vraie, qui est euh, que le... Comment dire Dijar mort, je snap je pense. Euh, qui est que l'average cube supérieur au winrate. rate c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un gros average cube qu'un bon win rate. Donc il y a des decks comme ça qui vont avoir un average cube plus haut que d'autres. Par exemple, typiquement, je prends l'exemple le plus facile, mais c'est le deck Destroyer. Le Destroyer, tout le monde le connaît. C'est un deck qui a un très bon win rate parce qu'il est stable. Par contre, il n'a pas un énorme average cube. Ok. De toute façon, je ne pouvais pas jouer ici. Euh, vous voyez parce que euh, c'est un deck qui est stable, qui est puissant, machin, c'est un des top decks de la méta et c'est hyper connu comme deck. De plus en plus le deck surfer aussi. Maintenant on sait que quand tu vois plein de 3, tu sais qu'il va t'arriver un leader, un surfer. Donc c'est des decks qui ont finalement des bons win rates, mais des average cubes qui, plus on avance dans la méta, plus c'est bas. quoi. Et donc, ce deck là, t'as un bon win rate avec, très bon win rate, parce que c'est quand même vraiment un super deck avec une belle, une belle synergie. Je vais faire casara euh, à gauche. Casara à droite plutôt. Ouais. Et en même temps, euh, en même temps il y a vraiment. Euh, et c'est même le, le point le plus important c'est vraiment qu'il y a un énorme average cube. Parce que bah, souvent tu vas prendre 4, souvent tu vas prendre 8. Parce que l'adversaire il sait pas trop, il comprend pas ce qui se passe. Bon, c'est un peu chiant son aéro là. Ouais, je ne peux pas vraiment aller au centre. Donc euh... Après, je ouais, j'ai juste passé into infinite. Hein. J'ai le droit de le jouer aussi. Hein. Je n'ai pas, euh... pas mon Dracula. Donc, je euh... prends des points à gauche. Je suis devant au mid. Et on finira par infinite. Hein. Vous voyez, c'est ça ça paraît simplé en fait, comme deck. Mais c'est ça aussi parfois dans le jeu qui est bien. Mais on le voit d'ailleurs. Hein. Je faisais la réflexion hier. mais euh... Parfois, on doit faire des missions. Et... Par exemple, chez des missions type, euh, type pardon, euh, jouer des cartes de coup 1, jouer des cartes de coup 4, etc. Et on a des decks qui n'ont pas forcément des decks qu'on aime jouer, qui n'ont pas forcément des coup 1, des coup 4 pour faire les missions. Et on prend, enfin moi je fais ça, je vais dans ma collection, je fais un deck qu'avec des 1, qu'avec des 4. Vraiment deck nul, hein, je, ré je réfléchis pas aux cartes. Je joue mes 1 et ensuite je concede. Et en fait j'ai été étonné du nombre de games que j'ai gagné. Avec des decks mauvais juste parce que, bah en fait, y a, tu fais que des 1 dans ton deck, et si le gars il a pas killmonger, bah en fait, tu prends quand même pas mal de points à la fin. Et c'est ça aussi dans le jeu, c'est que parfois tu as un deck méga optimisé, mais en fait, super fort, enfin optimisé dans le sens vraiment avec beaucoup de puissance, mais juste tu loupes ta curve, c'est-à-dire tu n'as pas ton, ton T2, T3, et en fait tu commences juste à jouer T4, et ça ne suffit pas, et en fait tu vas perdre contre des decks vraiment qui... Et à la fin, tu dis, mais le gars, il a vraiment joué ces cartes-là. Il a vraiment joué des vieux, des vieilles cartes 1, hein, euh, des, des, des petits Ant-Man, des petits trucs. Bah ouais, mais en fait, ça a marché mieux dans la... Est-ce qu'on gagne, là Nova. Ah, Nova, c'est chiant. Nova, ça fait gagner. Hein. Nova, ça fait gagner à gauche. GG, GG. Vous ne pouvez pas gagner à gauche. Ouais. Ouais typiquement, le play est ok, hein, parce qu'il faut qu'il ait Bucky Barnes et Nova. Donc c'est quand même deux cartes. On n'a pas, pas pioché tous les deux, donc euh, ça reste une situation euh, euh, qu'on doit jouer, hein, clairement. Hein. Je pense qu'on va plus souvent la gagner que la perdre, pour le coup. Okay. Ouais dommage, on n'a pas eu le zéro. Vous voyez, le fait d'avoir zéro, c'est intéressant aussi avec Sunspot, parce qu'on gagne beaucoup de mana. Là, à la fin, on aurait gagné juste les mana suffisants pour le Sunspot, pour gagner euh, la ligne finalement. Bon, un deck qui va faire des, des égalités, mais l'Infinite va faire vraiment gagner large. Ok. On le joue maintenant. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Sinister, Sinister, intéressant. Cosmo. Ici, je pense. Forme. Bah, écoute on va Dracula. On pioche le monstre. On va Dracula ici. Ouais, quoi qu'il mette, on s'en fout. Si on a l'infinite, on gagnera. Et sinon, on perdra. Et en tout cas, lui, il sait pas. Ça, c'est important. On va faire quoi Juste Khazar, Ant-Man. Ah, il joue Killmonger dans son deck. Faut faire gaffe. Je pense qu'il y a Killmonger. Est-ce hein. que je ferais pas un play tout de suite avec Armor Armor, Ant-Man, Squirrel ici. Le problème c'est que c'est lui qui commence mais je pense c'est le play. Garde le Khazar pour. Ouais, bah, au Garde le Khazar. Ah, bon, c'est pas du tout ce que je pensais. Bon. Le problème c'est que je peux perdre à droite. Après, je peux gagner au centre, hein. sachant que j'ai Cosmo. À gauche, je suis large devant. À droite, je perds, mais j'ai pas moyen de gagner à droite, donc euh, tant pis. Après, il va sûrement partir si je snap. En vrai, si je snap, c'est un peu un snap bluff ici. Un peu, si vous jouez au poker, c'est un peu un semi bluff. Genre je... je, pense que je peux gagner, mais en fait, je vais gagner. Je vais essayer de gagner sur la folle d'équité, la folle d'équité, oui, comme on dit. C'est-à-dire son équité, enfin ça. Le, le fait qu'il puisse abandonner par mon snap, et par la situation qui fait très peur avec Dracula, vous voyez. Oh il s'en fout, il a joué. Au cérébro, ça change rien, on gagne au centre. J'aime toujours au centre. Ouais, vamos. Vamos, vamos. Ah super, hein, c'est une jolie partie là, pour le coup, parce qu'il a vraiment fait la grosse sortie. Avec euh, Cérébro Mystique, plein de petites cartes. Hop, hop, c'est gourmand. J'aime ça. Ah j'aime bien. Ça c'est important aussi clairement, le côté surprise, ce Dracula là qui va vraiment faire peur et qui va vous donner pas mal d'abandon de, de, de l'adversaire. Donc c'est pour ça que c'est parfois bien aussi de stab vraiment au dernier moment quoi. Là-dessus je pense. On va essayer de profiter de Londres. Pas zéro sur les arts. Oh, hein. Angela, ok. J'aime pas trop Angela avec Londres. Ouais, on va 0 sur Lézard. Je crois que je vais infinite sur Londres. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut snapper. En fait, tout dépend de son tour. Alors, s'il n'y a pas Killmonger maintenant, je pense que je peux snap. y si a Killmonger, c'est. Ouais, je vais snap. Okay. Parce que je pense qu'il avait Killmonger, il aurait fait Killmonger into euh, Wallsbane. Oh, il y a Dracula sinon. Ah, J'aime bien le Khazar ici. Khazar en mode surprise. Après, je peux essayer de bloquer. La... Ah non, c'est ça, hein, c'est Khazar en mode surprise. Bah, après, il y a le mode surprise à droite aussi. Voilà. On va faire ça ici. Wong. Ah, Wong, c'est chiant il bon, n'y a que si on pioche Cosmo, on fait Cosmo, ouais, quoi que. Non, je pense qu'on passe. Hein. Après, il y a Dracula ici et Dracula là, et ça ferait Infinite, Infinite. Mais je pense que passer into Infinite, c'est quand même vraiment, vraiment strong. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Là, on va vraiment abuser de Londres. Bon, ça fait peur, hein, tous ces Wong, Wolfsbane, etc. Alors là, ouais, ça fait un peu flipper, pour le coup. Ça peut vraiment mal se mettre, ça peut faire beaucoup beaucoup de points. On sera, ça, ça va en vrai. Ouais. Ah remarque, ça va... Euh... Bah, après, il est bloqué à gauche. Il a plein de mana. Ouais, je pense, Pff, je pense que c'est ça, de toute façon. Ça fait juste peur le... Que ça s'appelle. Le, le mettre des cartes, là. Gambit. Souvent après, ce serait pas le même deck, j'imagine. Wong, il n'aurait pas. Euh, je sais pas s'il y a Angela dedans. Mais Wong euh, Gambit, ce serait un peu chiant, ça détruirait quelques cartes. Après, il peut abandonner Iron Man. Je suis Iron Man, Man on s'en moque Mystique, mais ça copie Serra, hein, si je dis pas de bêtises. Je suis Iron Man. Ah non, ça copie Iron Man, je suis bêta. Ça change rien. Non, ça change rien, ça change rien. Ok, 4 points. Ça prend. Les gens sont de plus en plus frileux sur les snaps, moi, moi compris hein, pour le coup. Euh, les gens sont quand même assez frileux sur... Il euh, n'y a plus trop de snap T1, mais je pense que ça a du sens. Le snap T1, c'est bien quand tu as un énorme edge sur l'adversaire. Genre, typiquement, en pool 1, en pool 2, je snap T1 et en vrai, je suis passé infini en pool, en pool 1 en assez rapidement, quoi. Et je pense c'est bien si t'as un très très gros win rate. Genre 70%, un truc comme ça. Tu peux pas avoir 70% en pool 3. Il n'y a aucun joueur qui a 70% en pool 3. Faire ça. Bah, je pense qu'il y a un moyen de snapper là. Quand on a Sunspot sur Wakanda. Je pense c'est vraiment trop trop fort. Vous voyez, c'est cool. hein. Bon, Ça fait un point. C'est bête, mais par contre, il faut savoir bien abandonner. Typiquement, vous voyez, c'est du gain 4, du gain 1, du gain 2. Euh... C'est ça aussi le jeu. c'est. Perdre un 8, perdre un moins 8, ça fait vraiment mal au winrate quoi. Enfin, au, au, à l'average cube, pas au winrate pardon, à l'average cube. Euh, on va faire ça. Après, on n'est pas obligé de le jouer. On hein. a le droit de le garder en main et d'attendre, hein. d'attendre de voir. Hein. Enfin, à est pas l'absolu. On pas pressé. On hein. n'est pas pressé. On pourrait garder cette combinaison, 0 Red Skull pour le tour 6. C'est quand même une très belle combinaison, c'est 18 points. C'est compliqué pour l'adversaire de se dire pour 6 mana, il va faire 18 points avec son deck tout nul. Matilan. faire ça. En vrai, on va Sunspot à gauche. Parce que si on, si on trouve Armor, on fera sûrement Armor à gauche et on pro, protégera son Hood pour pas qu'il puisse le détruire, vous voyez. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on fait Ant-Man là Non, plutôt Ant-Man ici. Ok, on va 0 et lézard. Ah, c'est important de gagner... Je, je vais snap, je pense que je suis pas mal. C'est important de, de... Après, je peux prendre Killmonger. Euh, oui, c'est important de gagner l'initiative. Il y a beaucoup de decks qui cherchent. Enfin, la majorité des decks cherchent à gagner l'initiative parce que euh, ça vous permet de révéler avant. Et révéler avant va vous permettre de... De bloquer avec armor avec cosmo par exemple typiquement ce genre de deck là si on voilà bon, on révèle après mais si on révélait avant et qu'on avait cosmo bah on bloquait enfin on le faisait instantanément abandonner quoi bon on a notre dracula je prends de prendre killmonger je pense si je le prends Ah, non, énorme parce qu'il y a démon. Dracula... Est-ce que Dracula ici Dracula, c'est beaucoup de points, hein, je pense. De juste Dracula sur cette ligne. Killmonger. Ah, et il vit Killmonger. Hein, ouais, c'est intéressant. Il a tué son démon. Hein. Écoutez, on a gagné à droite. Après, on, peut gagner... on peut perdre sur les autres lignes. Un peu chiant. On a une chance sur 3 de piocher le crâne. On va quoi Armor, Cosmo On va armor Cosmo Captain Marvel. C'est un peu chiant. Captain Marvel. Je pense qu'il va gagner au mid. Ouais. A moins de piocher le crâne. Peut-être que sur crâne, il y a moyen de faire des choses. Sur crâne à gauche. Ah, juste pour. Euh, j'ai pas envie d'avoir le cosmo. En fait j'ai pas envie d'avoir le petit écureuil à gauche parce qu'il prend un écrochat. Donc je vais juste faire Red Skull ici. Écureuil là et Dracula qui fait gagner. Magneto. Vert là. Oh, ah non. Égalité au centre. Je gagne hein. Et on gagne à l'écart. Ouais, c'est beau, hein. C'était... Vous c'est encore 4, hein. C'est con, mais ça, ça, ça prend les points. Hein. J'ai fait une petite bêtise tout à l'heure. On l'a payé tout de suite. On a perdu 4 parce que je me suis juste trompé de ligne. Et ça, c'est vraiment intéressant quand vous êtes... Je le vois, moi, quand je fais des, des streams sur le jeu. En général, c'est des streams de 6 heures à peu près. Et bah, ben, les 3-4 premières heures, mon win rate est vraiment au-dessus des deux dernières, quoi. Parce que c'est quand même beaucoup de concentration. Et la... c'est vraiment un jeu il n'y a que 6 tours. Et encore, il n'y a pas vraiment 6 tours. Bon avec ce deck si, parce qu'il y a des T1 à jouer. Et souvent il n'y a vraiment que 3-4 tours dans le jeu et faut être méga méga précis quoi. Oh il est sympa son agent. Oh, il est dégueulasse en fait. On va 0 lézard. Sur Nécrochard on va plutôt mettre le... une grosse créa je pense. Mariail. Ouais on a des points quand même en main. Agent, Maria heal, ça met un T1, je pense qu'il n'y a pas de Killmonger dans son deck, donc on va passer, enfin, on va snapper plutôt. Bon il peut mettre Killmonger, genre euh, je pense qu'il joue un deck euh, Dino, quelque chose comme ça, Moon Girl Dino. En vrai Killmonger ça reste intéressant, même si enfin, même si tu chopes créas. après il remarquez non, peut-être pas parce qu'il doit y avoir du Queen Jet dans son deck. Je pense pas quand même, ça ferait beaucoup Agent, Maria plus Queen Jet. Là, je vais faire le play, genre je suis large. De... En fait, je prends largement la... Un peu comme un ongoing, comme un deck destroyer. C'est-à-dire que je prends largement la ligne à gauche. Genre, il pourra plus gagner à gauche. j'ai 20 d'avance. Je passe into infinite, vous voyez. Ah, quoi que... Ah, pas forcément, en vrai. Ouais, il a bien joué, hein. Bon, on peut partir. Là, l'idée, c'était s'il allait à gauche, c'était un peu compliqué. On peut peut-être surprendre, quand même. C'est chaud. On va cliquer sur pas encore, on sait jamais. Je pense qu'il va pas abandonner. De toute façon, j'ai jamais fait l'égalité. Je pense que là, il va jouer, mais ouais, ouais, c'est dommage. Ah, vous voyez, quand on n'a pas Dracula, c'est un peu plus compliqué après, il y avait un play où on faisait Red Skull, Into Crea, mais je pense que c'était pas très bon. Là, c'était vraiment, entre guillemets, on misait 2 sur 4, et on avait vraiment une chance de gagner. C'est-à-dire qu'en fait, là, on jouait plus sur l'erreur de l'adversaire, mais l'erreur par rapport à ce que nous on a en main. Mais là, typiquement, s'il ne faisait pas... Sachant que le T5, il sait pas que je vais abandonner. Vous voyez, que je... Enfin, que je vais abandonner, que je vais pas jouer. Donc, en fait, si T5, il ne fait pas... S'il dit, bon, la ligne à gauche, elle est trop chaude, je vais essayer de me battre sur les deux autres. Qui est franchement un raisonnement qui est très standard. Enfin, qui est... Euh... Qui okay, est assez logique Prouve, hein. Je trouve hein dire bon à gauche il y a trop de points Je vais essayer de gagner Parce qu'en vrai typiquement là s'il essaye de se battre à gauche Et que moi je vais un peu sur les autres lignes Euh ah, et ça Bah en fait le truc c'est qu'il euh... Euh... En fait son play il perd Si jamais moi je fais T5 je joue quelque chose T6 je joue quelque chose par contre il gagne si je fais T5 rien, T6 Et il a pas vraiment l'info que j'allais faire ça Donc euh, voilà J'avais une belle chance de gagner quoi. Oh, ah, C'est pas mal là hein. Un spot armor euh, c'est gourmand hein. C'est vraiment gourmand Derrière je, je fais que passer et franchement je gagne hein. Ça dépend au va l'armor Mais il faut que ça aille euh, au mid Ce serait super Pas dommage après, il joue Cyclope et tout. Il joue pas Killmonger dans son deck. Iceman. Euh... Iceman ici. La question c'est est-ce qu'à droite on va toujours gagner Versa je crois. Iceman 0. Ouais. Je vais passer euh, tour 5. Et tour 6, euh, je jouerai soit infinite, soit rien, on verra. L'idée c'est vraiment d'avoir un max de créa là maintenant. Pour être sûr de passer T5. Pour Infinite derrière. Bon après il y a toujours. Est-ce que Cosmo peut être chiant? Ah Cosmo c'est assez cool. Après on fait plus rien quoi. La question c'est où il est-ce qu'il va jouer Non on passe. Hein. Ah, on fait des points. Hein. Ah dommage. Bon on a l'initiative. On joue 2 pour 4. Je pense qu'on est quand même derrière. Et je pense qu'on va Cosmo en se disant que sur un malentendu... En fait, lui, il va a... peut-être Ultron. Je pense que je vais quand même Cosmo à gauche. C'est tout. Et je vois ce qui se passe. En fait, s'il fait Ultron à gauche... Il va pas faire ça. Hein. Je sais pas. Il va faire quoi Patriote ici, non il va pas Ultron, ça sert à rien, ça fait pas de points Ultron. Ultron à droite. Il peut Ultron à droite, mais... Non, je pense qu'il va souvent faire patriote. Si on passe en vrai sur patriote, on a gagné, non Je pense franchement, je vais juste passer. Hein. Docteur. Est-ce qu'on gagne à l'écart Là on lui met 16 Et là il nous met 14 Donc, on gagne à l'écart Voyez oui. on a bien fait de rien jouer Et vous voyez c'était vraiment C'était Doom quoi Ah il a Doom ici Qui a mis Doom là et on... Ouais ça change rien Si on faisait Cosmo En fait l'idée c'était Par rapport à Ultron Parce qu'on peut bloquer Ultron à la fin Mais les decks jouent également Doom Bon on fait pas beaucoup de 8 Mais ils sont frileux ce matin Nos adversaires Bon nous aussi on l'est un petit peu hein. Mo moins, moins quand même <rire> Un poil moins Mais j'aime bien ce, de ce deck là parce qu'il a vraiment, il y a deux decks en un, donc il y a le côté zoo et il y a le côté Dracula et en fait c'est pas très, bon c est, c est... ce jeu là il est technique, comme enfin c'est compliqué comme jeu, mais c'est pas un deck qui est très compliqué en soi. C'est souvent une ligne Zoho ou deux lignes Zoho et une ligne Dracula quoi. Je pense qu'on va Cosmo maintenant Thor, Thor c'est chiant Oh c'est le, le meilleur C'est le good card C'est le deck avec que les meilleures cartes du jeu Thor étant une, le meilleur T3 du jeu Avec Maximus Il joue Maximus aussi je pense On va voir on va voir, on va voir. En tout cas, on le bloque à droite. Enfin, nous, on s'en fout des, des, des cris de guerre. Des effets révélés, plutôt. Et euh, à voir ce qui, euh, À voir s'il si en a. Après, il a toujours le superflu, mais il aura pas le mana en plus. Thor. Storm. Il marche pas. On profite pas trop de ça. mais.. Dracula. On profite pas, autant faire Dracula au mid je pense. C'est peut-être ça. Storm, Iceman, Thor. C'est pas trop ce que ça peut être pour le moment. Lézard. Ok. Bon, faut soit piocher un crâne, soit piocher un zéro. Ok, on va zéro ici. Lézard à gauche. Lézard à droite. Lézard à droite pour bloquer son lézard à lui. Bon, je vais pas snap parce qu'elle est trop bizarre cette game, mais je peux snap au dernier tour si j'ai. Après, ça serait, après ça peut être un snap bluff. Ça dépend, mais là pour le moment il fait pas trop de points. Un peu devant. J'ai Ant-Man Armor. Je crois que je vais snap bluff ici. Semi bluff, parce qu'en vrai on a un petit peu devant, mais on fait un tour dégueu, mais on s'en fout. Genre ça et ça. Ouais. Voilà, il y a Dracula, donc typiquement, vous voyez, c'est... En fait, quel que soit Madro, j'aurais snap, je crois. Le fameux continuation bet du, du, du poker, quoi. On mise pré-flop, et au flop, on se dit, allez là, quel que soit le flop, je... Là, bon voilà, c'est pas quel que soit le flop en soi, parce qu'on a un Dracula sur le board, ouais. Euh... Ok, ok. Je passe zéro maintenant. Nexus. Ah, Nexus, je pense quand je vais snap. Bah, tout dépend si je pioche le, le gros. Là-dessus, là c'est incroyable. Ça dépend ce qu'il va jouer. Daredevil Ah, Darville ça... Non, c'est ok. Je vais snap. Déjà il prend double Iceman, il est pas bien. Euh, je pense que je vais Cosmo quand même au mid. Ok. Bon, il reste un monstre. Hein. Oh double Nexus. Oh les Nexus se, se, se, se procent entre eux. Pas hein. ah, Dracula ici. Ouais, les Nexus se procent entre eux. Je pense que sur Dracula, il va concede parce qu'il se dit « Waouh !» Dracula, c'est beaucoup de points. Après, c'est pas un deck qui fait beaucoup de points en face. Spider-Man. Ouais, c'est un deck qui joue... C'est bizarre, Spider-Man ici, il aurait dû faire ça sur euh, Nexus. Juste pour prendre des points, c'est un deck qui est un deck contrôle. Donc là, on va juste 0. Bah ben non, on pas 0, on va Khazar. Et ça Ouais. C'est assez bizarre le, Sp le Spider-Man ici. Moi j'aurais fait Spider-Man à droite. Franchement ça m'aurait bien embêté. J'aurais été obligé de jouer au centre. Donc j'aurais. Après il a vu Iceman. Il se dit il y a peut-être des, des. Je peux bloquer l'effet le... révélé. Enfin, les, ouais, les, les, le, le camartage quoi. Il, voulait il avait peur de ce double effet révélé sûrement. Donc là c'est zéro. là, lézard, euh, bah c'est pareil hein, lézard et... Euh... Ouais j'ai beaucoup de points quand même hein. Ça change rien ça. Victoire. Ah c'était risqué mais en vrai on a bien placé le Dracula là. Non, bah, pas sans faire exprès mais j'avoue que j'ai pas du tout pensé au Galactus. Et écoutez grand bien grand bien nous fasse qu'il qu soit resté dans cette game. Encore 4. Hein. On n'a pas perdu beaucoup. Hein. On n'en a pas perdu beaucoup et par contre on n'a pas gagné 8 encore mais on n'a pas perdu 8. Ah c'est stable hein. franchement c'est un deck qui est super stable, qui est hyper agréable. Je pense qu'on va aller à gauche. Pour Armor j'imagine. Parce que lui si jamais il joue Carnage. à Carnage à gauche et donc avec Armor je le bloquerai. Je peux même Cosmo à gauche. C'est pas Armor faut voir. Bon, avec ça, j'ai souvent armor quand même. Pas zéro maintenant. Donc, ouais, c'est soit Cosmo, soit armor. Après, on risque d'avoir une curve déjà remplie. Je pense que c'est Cosmo à gauche. On prend Killmonger, mais. Lock Joe. On va. Ouais, y a, pas, euh... y a pas peur. On va Dracula au centre. Ouais, Dracula. Non, Dracula au centre. Parce qu'en fait, on va Red Skull à droite. Et à la toute fin, on jouera toutes nos petites cartes. Un peu comme... Euh, ouais, ça allait sympa cette sortie aussi. Le, le Dracula, il prend toute la ligne. Dracula, il est magnifique, n'empêche. Hein. Enfin, ça, c'est le skin de base, mais vraiment, c'est une carte hyper sympa. quoi. Dracula. Dracula, enfin, Dracula ça veut dire que c'est Marvel. C'est bizarre, c'est pas un personnage Marvel, Dracula. Ça manque non. Ça veut dire, est-ce que ça a été racheté par Marvel Les droits de Dracula ont été rachetés par Marvel Bah ben non, parce qu'il n'y a pas eu de film Dracula. C'est un peu con. Je ne pas l'intérêt d'acheter si on ne pas faire de Dracula. Ou est-ce qu'ils ont le droit de mettre Dracula dans leur univers C'est vrai, hein Merde, j'ai oublié de cliquer, pardonné. C'est quand même le roi des vampires, donc euh, c'est quand même... Il euh, y a l'auteur... Enfin, il y a des droits d'auteur, j'imagine. Il, il y a bien les petits fils du petit-fils de, de l'auteur qui a créé Dracula, qui est... Il y a, il y a les droits du, du personnage, je suppose. Wow. Je vais essayer de me battre, en fait. Quoique, hein. quoi quoique. En vrai, quoique, hein. Je joue Dracula aussi, ce coquin. Ah si, il y a moyen de se battre, hein. Ah, peut-être pas. Nice. Bon, c'était 8 points à prendre. Hein. C'était 8 points. Il a eu un peu peur. On prend les 4. C'est cool, c'est cool. Ça monte, ça monte bien. Le tracker il bug. Alors il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit dans les commentaires, ce euh, serait bien que tu mettes le tracker Fichou, enfin euh, le tracker, le, pour connaître le winrate du deck. Le problème c'est qu'il bug en ce moment le tracker donc je peux pas vous donner le winrate du deck. Mais globalement on voit hein, sur la session, j'ai fait une ou deux défaites au début mais finalement j'ai pratiquement très très peu de défaites. Bon si j'ai armor c'est pareil, je snap je pense. Et surtout avec un tour de plus, sunspot c'est quand même incroyable. On a tellement de tours, j'ai pas besoin de jouer le, le maintenant. Donc, si je prends Killmonger, je suis pas bien. Ah, j'avais su. On a pas d'armor. Par contre, j'ai une jolie main. Faut passé hein. Faut repasser, hein. Thor! Euh, Thor, c'est intéressant, ça veut dire qu'il a son Thor. Je pense que je vais Dracula, quelques... bon Dracula ici. Après la question c'est, est-ce qu'on veut des pommes de terre Non, on veut pas de pommes de terre dans le deck. Je pense que je pense vais... Quoique, avec Khazar, c'est pas si mal peut-être. Ah remarque, avec Khazar, c'est pas si mal. Bon après ça revient au même, parce qu'on paye un mana pour avoir un truc qui a un de puissance. Et il euh, y a le Sunspot qui prend. Je pense que quand il y a Thor, il n'y a pas Killmonger. Vraiment, Thor c'est une des cartes qui me manque, c'est une des top cartes du jeu qui me manque. D'ailleurs, je peux pas... Enfin, le, le deck Good Cards, il me manque Thor dedans. Après, il y a d'autres bonnes cartes, mais Thor c'est vraiment cool. C'est pareil, c'est surprenant, il y a vraiment le côté à la fin, euh, je peux faire 8 points sur la ligne au lieu de 4. Et ça coûte 0 en plus. Je pense que je vais snap en vrai. Je vais partir du principe qu'il n'y a pas Thor, donc... Qu il... Enfin, qu'il y a Thor, donc il n'y a pas Killmonger et que... Le fait d'avoir Sunspot, ça me met vraiment très bien un spot Dracula, en vrai fait... j'ai déjà les deux lignes presque. Hein. C'est con mais. Au oh, mieux le nir. Lightcrawler, Ironers. Oh ça peut être à... un Odin. Odin à droite. Il y a des grandes chances que ce soit ça. En vrai euh, je vais sûrement Red Skull juste. Non ça Ça ça Je pas tout jouer T6 Ah non mais il y aura un 7ème tour Je suis beta Oh nice ça par contre Attendez mais là par contre il est, il est pas bien le gars Par contre je peux garder la surprise Quoique J'aime bien le fait de le jouer Alors c'est un peu bizarre. Et le fait de le jouer.. On juste compter, mais c'est ok. En fait, le fait de le jouer, ça. ça fait que le Dracula est peut-être pour lui moins menaçant. Vous voyez, parce qu'il se dit, ah bah attendez, le gars il fait son infinote. Mon adversaire il fait infinite. Ça veut dire que son Dracula il va pas choper Infinote. A priori, dans le deck de mon adversaire, il n'y a pas Apocalypse. Donc je suis pas sûr qu'il pense au Red Skull, vous voyez Alors que quand on voit Dracula, on pense à Apocalypse et Infinite. Donc là c'est possible qu'ils se disent bon Dracula il sera pas si gros en vrai Et donc la ligne elle sera toujours gagnée Et en fait euh, pas forcément Bon après ça dépend s'il dépasse 15 mais oui il est à 13 donc avec Red Skull on gagnera la ligne Vous voyez c'est intéressant hein Peut-être que grâce à ça on va gagner les 8 je l'espère On va faire quoi le petit loup ici Non plutôt le gros Le gros loup Ça et ça on passe Alors en vrai, j'ai tellement au milieu, est-ce qu'il faut pas plutôt faire ça Allez. Va-t-il abandonner Va-t-on prendre les 8 Voilà, ça c'est typiquement un play qui peut surprendre, alors on peut, on peut se faire battre aussi, mais je pense pas franchement. Odin. Ah merde, Odin sur Wolfsbane. Ah putain. Je crois que je m'en sors méga bien. Ah ouais j'ai oublié oh, Wallsbane, My Bad, My Bad, je m'en sors bien. Je m'en sors bien parce que son Iron n'a pas chopé des choses à gauche. Je crois, hein. On va regarder mais... Son Iron Earth... Ouais son Iron Earth, il a pas chopé de choses à gauche. Oh, je m'en sors bien. En vrai, je suis à la perte cette game. Hein. Bon, c'est 8 points, mais c'est presque un peu volé. Bah, c'est pas volé. Après, c'est les stats. Hein. Enfin, je dis que je peux la perdre, mais je pense que je suis quand même devant. Hein. Mais bon, j'ai quand même une chance de la perdre. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Quoi, oh, ça Ah oui. Des petits crédits. Des petits crédits. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Que vous voyez, on peut vraiment. Et c'est vachement. Euh... Enfin, il y a de, de l'espoir qui ressort de ce deck, si je puis dire. Euh, c'est qu'on peut vraiment faire des decks avec n'importe quoi. Et on peut se dire, mais en fait, ce deck-là, il est nul. Le, regard, le voir sur Internet, se dire, c'est médiocre, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Et en fait, on voit dans les games que c'est fort, quoi. Donc, n'hésitez pas à créer vos decks. Ça, c'est un deck qui est assez récent, mais voilà, n'hésitez pas à créer vos propres decks avec des belles combinaisons. Et souvent, ce qui marche, c'est mixer les combinaisons entre elles. Là, c'est vraiment combinaison Dracula, Red Skull, Infinite, Note, donc c'est trois cartes. Et à côté de ça, bah, le, tout le côté un peu agro. Euh, avec Kazar, euh, Armor et plein de petits T1. Vous voyez, avec le Cosmo qui, je trouve, va assez bien dans le deck. Et en vrai, si vous n'avez pas Cosmo, vous pouvez peut-être essayer Blue Marvel. Mais je pense que Cosmo est très bien. Enfin, voilà. Vraiment, il y, y a moyen de faire plein de choses sur le jeu. Et là, vous êtes voilà en présence d'un deck qui est top 10 à l'heure actuelle hein, dans la méta. Alors, il y a plein de... Enfin, chaque site fait sa tier list. Mais euh, euh, moi, j'aime bien la tier list de Den, pour le coup. Qui est... Euh, euh, qui, qui met du temps à la, à la travailler. En tout cas, voilà. C'est vraiment un deck qui est hyper intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, en plus, il n'est pas très cher. Euh, parce qu'il n'y a que Dracula dedans qui est euh, pour le 3. Donc, euh, franchement, c'est un deck qui est assis ah, a 0 également. Après 0, je pense qu'il est remplaçable, ce qui n'est pas le cas de Dracula. Et vous voyez, 0, il y a des combinaisons quand même à ou où c'était intéressant. Ou même avec les arts, accessoirement. Parce que ça se joue vraiment à des petits points à la fin. Hein. Et le petit moins 3 sur les arts, il peut jouer. Bref, sur ce, merci à tous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. ciao, ciao tout le monde.